Bienvenue dans cette séance d'information virtuelle sur les études supérieures aux États-Unis. Je suis Tantelle Rassouanev, Social Media Manager à l'Ambassade. Et voici ma collègue Manouine Alalarvoun, qui n'est autre que l'Education USA Advisor à, à l'Ambassade. Bonjour Manouine. Bonjour Tatélie. bonjour à vous. Alors, euh, pour commencer, nous savons tous que pour pouvoir euh, poursuivre euh, les études aux États-Unis, un étudiant ou une étudiante doit impérativement passer par au moins cinq grandes étapes, et, mais avant toute chose, euh, avant de, de commencer les démarches, euh, quelle serait à la première chose à faire mm -hmm. Si l'on nous demanderait la première chose à faire avant de même entamer l'étape 1 des cinq fameuses étapes pour étudier aux États-Unis, nous insisterons sur ces quatre points. Premier point, fixez vos objectifs et motivations. Demandez-vous ces questions. Pourquoi voudriez-vous étudier à l'étranger d'abord Ensuite, pourquoi les États-Unis Vous devriez avoir les réponses à ces deux questions. Ensuite, quelles sont les barrières potentielles que vous pourriez rencontrer dans les démarches que vous allez entamer Êtes-vous prête à les surmonter Deuxième point, soyez informés. Investissez du temps à la recherche. N'hésitez pas à poser des questions aux universités ou à EducationUSA. Exploitez les ressources disponibles, Internet, bien EducationUSA. Vous pourriez savoir les services de d'EducationUSA à la fin de cette présentation aussi. Et faites une lecture attentive des documents et des articles que vous aurez à votre disposition. Troisième point, Réunissez les informations sur ces points spécifiques qui vont suivre. Comment est l'éducation aux États-Unis Puisqu'aux États-Unis, l'apprentissage est centré sur l'étudiant, êtes-vous prêt à faire les travaux pour assurer votre apprentissage Savez-vous ce qu'est l'accréditation des universités Vous devriez avoir les informations sur l'accréditation aussi. Et concernant les classements des universités, vous devriez savoir qu'il n'y a pas de classement officiel des universités américaines. Ensuite, il y a le système d'éducation, qui, est différent du système, qui pourrait être différent du système euh, dans lequel vous vous êtes habitué. Vous devriez savoir que, par exemple, à Madagascar ou aussi aux Comores, euh, vous pourriez avoir euh, le diplôme de licence après trois ans d'études, mais aux États-Unis, les étudiants n'ont euh, le bachelor's degree qu'après quatre ans d'études. Donc, c'est après ces quatre ans d'études qu'ils passent au master's programme. Alors, c'est une des choses à savoir sur les différences des systèmes d'éducation aussi. Vous devriez aussi savoir les types d'institutions et les types de programmes académiques euh, qui sont disponibles aux États-Unis. Il y a aussi les critères d'admission et le temps nécessaire que, euh, pour la préparation. Donc, ce sont les informations que vous devriez avoir avant même d'entamer la première étape pour étudier aux États-Unis. Quatrième point, améliorer votre maîtrise de la langue anglaise. Commencez maintenant. Vous pourriez avoir différentes ressources. Vous, de, vous pouvez être créatif. Soyez créatif. Exploitez les ressources disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'assister à des cours. Euh, vous pouvez utiliser les ressources en ligne. Il y a les livres, discuter avec des amis. Soyez créatif pour améliorer votre maîtrise de la langue anglaise. D'accord, merci Manouine pour ces précisions. Donc, euh, ce sont tout d'abord, les premières étapes à suivre avant d'entamer de, les, vraiment les, les cinq grandes étapes à suivre pour poursuivre les, états, les études aux États-Unis. Maintenant, on va passer par la toute première étape officielle, disons. Euh, quelle serait donc euh, euh, la première étape à considérer La première étape Tintelli et vous, euh, où que vous soyez, c'est examiner les options. Quelles sont les options que, les options que vous avez pardon. Découvrez, découvrez la variété des options disponibles. Quand je parle d'options, je parle de, du genre d'établissement, euh, des filières au champ d'études, aussi des procédures et des dates limites. Euh, quelles sont les options pour, euh, pour que vous puissiez choisir l'établissement qui vous convient Vous devriez aussi vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez faire quels sont vos talents Quels sont vos projets pour le futur euh, En quoi êtes-vous doué Investissez du temps à la recherche aussi. C'est une étape qui a besoin de, de, de beaucoup de temps de recherche. Donc, vous devrez être prêt à passer du temps pour les recherches. Ensuite, vous pouvez contacter Education USC si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance. Et c'est pendant. Euh, cette première étape que vous devriez choisir, l'établissement qui vous convient. Ok, merci Manouina pour ces précisions, c'est bon à savoir. Alors maintenant, euh, passons maintenant à la seconde étape. Euh, parmi les questions, qui, les, les préoccupations des parents et des étudiants euh, concernent le financement des études. Est-ce que tu as des conseils à nous donner euh, sur cette question une petite remarque avant de répondre à cette question. Cette vidéo est faite pour vous donner un aperçu des étapes. Donc, nous ne pourrions pas aller en détail, mais juste pour vous donner euh, quelques idées de chaque étape. Donc, pour cette deuxième étape, qui euh, euh, nous avons donné le titre de Financer vos études. Pour cette deuxième étape, euh, nous savons que c'est euh, une étape un peu difficile euh, mais bien faisable avec de l'engagement et de la détermination. Euh, donc, nous vous conseillons d'établir votre budget dès que possible. Votre famille serait-elle capable de contribuer euh, Sinon, qu'est-ce que euh, vous pourriez faire Ou est-ce que vous pourriez trouver des sources de financement Renseignez-vous sur les bourses disponibles ainsi que les critères d'éligibilité. Visitez les sites web des universités et contactez-les directement pour demander les informations sur les offres d'aide financière que ces universités ont. EducationUSA est aussi ici pour communiquer des informations sur les opportunités que vous pourriez avoir. Alors, comme on parle ici d'inscription aux universités américaines, euh, il est évident qu'un étudiant ou une étudiante devrait fournir un certain nombre de documents euh, qui vont varier selon les universités, selon euh, euh, la, les localités peut-être. Euh, Manouine, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce point la troisième étape, comme euh, Tinté l'a déjà euh, mentionné, c'est l'étape de remplissage du dossier d'inscription. Donc, euh, un conseil, prévoyez bien à l'avance, puisque parmi les documents que vous devriez remplir, que vous devriez fournir, vous devriez euh, fournir les résultats des tests requis euh, pour l'admission. Pour les premières années, il y a ce qu'on appelle SAT, pour euh, ceux qui euh, commenceront le master's programme, ils auront besoin du GRE. Pour les étudiants internationaux, il y a aussi le TOEFL ou euh, ILTIL. Donc, vous devriez vous préparer puisque euh, vous devez donner du temps pour la préparation, l'inscription, le test et euh, le résultat des tests. Il y a aussi les diverses rédactions, à savoir la lettre de motivation et un projet d'études que vous devriez rendre aux universités pour pouvoir être admis. Donc, vous devriez donner assez de temps pour la préparation de ces rédactions. Si vous êtes intéressé euh, par les programmes d'aide financière, vous devriez donner plus de temps euh, aux candidatures euh, à ces programmes. Soyez aussi informés des critères d'admission et des documents spécifiques que l'université euh, aura besoin de vous. Préparez les tests, suivez attentivement les instructions de l'université que vous verrez dans le site web des universités ou aussi par email qu'ils vous enverront. Et n'hésitez pas à contacter directement l'Office of International Admissions puisqu'ils seront là pour répondre à vos questions. Et après cette troisième étape, disons que l'étudiant l'étudiante a réussi à passer toutes ces euh, premières étapes, les trois premières étapes, euh, et a été admis à une ou quelques universités aux États-Unis. Quelles sont les étapes suivantes, Manouine Donc, vous avez passé les trois premières étapes. Nous voulons vous féliciter, puisque euh, vous avez déjà franchi... Euh, Trois grands pas Oui, <rire> les plus importantes, sans négliger les deux dernières. L'étape 4, c'est de demander votre visa étudiant. Même si vous avez déjà passé toutes ces étapes et vous avez eu du succès, nous voulons euh, remarquer que la lettre d'admission que les universités vous ont fournie, quoique essentielle, n'est pas une garantie que la demande de visa sera approuvée. Donc vous devez aussi vous préparer euh, à la demande de visa, puisque vous devriez euh, vous préparer à justifier vos motivations pour les études aux États-Unis, vos plans fermes pour revenir euh, après vos études, ainsi que les preuves que vous avez les ressources nécessaires pour vos études aux États-Unis. Donc, ce sont les points importants euh, à voir pour assurer que votre visa soit approuvé. L'étape 5, la dernière étape, c'est la préparation de votre départ. Donc si vous connaissez quelqu'un, un étudiant, un membre de la famille, un ami qui a étudié aux États-Unis, ce sera un moment, un, un, une bonne opportunité pour vous de leur demander comment est-ce qu'ils ont passé ces années et surtout ces premières journées aux États-Unis pour savoir et pour vous préparer aux surprises qui pourront survenir. Education USA est aussi ici pour vous aider à vous préparer pour votre départ. Alors voilà, Manouina vient de nous citer euh, les cinq grandes étapes pour euh, étudier aux états unis euh, Maintenant, euh, ce qui nous importe aussi, c'est le temps nécessaire pour pouvoir préparer, par exemple, les dossiers, euh, euh, quand soumettre euh, euh, le dossier de candidature, euh, euh, à quel moment pourrait-on recevoir des réponses des universités, etc. Pourrais-tu nous en dire plus sur le... Timeline, la chronologie de toute cette préparation. D'accord. Un petit aperçu que nous allons vous donner, euh, une suggestion de Timeline, timeline comme Tate l'a dit. 24 à 18 mois, 18 à 24 mois avant euh, la date euh, prévue pour la rentrée, nous vous conseillons de commencer à rechercher les universités et les programmes d'aide financière qui vous conviennent. Vous pouvez déjà vous inscrire au test. Et contactez Education USA si vous avez des questions ou pour vous préparer aux étapes qui vont venir. 12 à 18 mois, 18 mois avant la rentrée, vous pouvez choisir votre établissement, mais peut-être trois ou cinq établissements qui vous intéressent. Réunissez les informations et les formulaires nécessaires pour la demande d'admission ou l'inscription et Ceci concerne le programme académique, mais aussi le, euh, le programme de bourse qui vous intéresse, et puis préparer et passer les tests. Après ces euh, 12 à 18 mois de préparation, à 10 à 12 mois avant la rentrée donc, vous allez identifier des enseignants qui pourraient fournir ce qu'on appelle la lettre de recommandation et contacter ces enseignants. Vous pouvez rassembler les documents requis tels que les relevés de notes, les diplômes avec la traduction en anglais, bien sûr, et vous pouvez commencer à rédiger les diverses rédactions comme la lettre de motivation. 8 à 10 mois avant la rentrée, vous pouvez vous préparer euh, pour justifier les ressources financières que vous allez utiliser pour vos études aux États-Unis. Vous allez remplir et soumettre la demande de candidature ou l'inscription. 3 à 5 mois avant la, avant la rentrée, vous allez demander votre visa étudiant et puis vous préparer pour votre départ avant votre arrivée aux États-Unis. D'accord. Comme il s'agit d'un aperçu, on... On ne vous a pas tout dit, peut-être. Vous avez peut-être d'autres questions euh, euh, à poser et c'est justement le rôle de l'Education USA, euh, ici représenté par Manouine. Donc pour ceux qui euh, souhaiteraient avoir plus d'informations euh, ou ont besoin d'assistance, est-ce euh, que, est que l'Education USA pourrait intervenir et comment Bien dit à tel, puisque Education USA est ici pour fournir des conseils et des ressources aux étudiants. Donc, nous ne faisons pas, nous n'entamons pas les procédures à la place de l'étudiant, mais nous restons disponibles pour répondre à toutes questions en vue de rendre la, la démarche plus, plus aisée. Donc, Education USA d'abord n'est pas une source d'aide financière, mais elle communique. Euh, des ressources ou des informations sur les programmes de bourses ou d'aide financière qui sont disponibles. Les services de Education USA sont gratuits et nos services peuvent euh, comprendre l'accès aux ressources comme les documents. Nous pouvons vous partager des liens, des sites web, des informations sur des événements il euh, y a aussi des présentations comme ce qu'on a aujourd'hui, des publications sur Facebook. Vous pouvez nous contacter par email, par message privé en, euh, dans la page Facebook aussi. Vous pourriez avoir des entretiens sur rendez-vous si vous avez franchi, euh, si vous avez passé euh, les étapes préliminaires pour pouvoir euh, nous voir euh, personnellement pour discuter votre cas. Et nous pourrions être présents dans les foires d'éducation aussi pour vous faire connaître nos services et les bénéfices des études aux états unis Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour ça. D'accord, merci beaucoup Manouina. Euh, y a-t-il d'autres, peut-être d'autres informations euh qui méritent d'être partagés, euh, on profite de l'occasion pour euh, <rire> partager encore un peu plus. C'est vrai que le temps est limité, mais s'il y a d'autres informations que tu, tu voudrais encore euh, partager euh, Je ne les définirai pas comme informations peut-être, mais juste un petit message euh, de la fin. Il y aura trois points à dire. D'abord... Euh, vouloir étudier aux États-Unis et passer toutes euh, les démarches, ce n'est pas facile. Nous le savons et nous le reconnaissons. Mais c'est possible avec votre détermination et votre engagement. Education USA est ici pour vous assister. Donc fixez vos objectifs et prenez chaque étape avec courage et détermination. Merci. D'accord. Donc, on vient de parler. Merci beaucoup, Mademoiselle pour toutes ces informations et les, les conseils. Euh, donc, on vient de parler donc, les, euh, des cinq grandes étapes pour étudier aux États-Unis. Si je résume un peu, les cinq grandes étapes sont examiner les options, financer vos études, remplir vos dossiers, demander... Euh, votre visa étudiant et préparer votre départ. Si vous avez des questions, vous voulez euh, plus de... Euh, de conseil et n'hésitez pas à contacter euh, Education USA euh, via la page Facebook Education USA Madagascar ou ici US Embassy Madagascar. N'hésitez pas à nous écrire euh, en français, en malgache, en anglais et, et surtout poser des questions. Euh, voilà en général. Et, et aussi pour euh, les étudiants comoriens, il y a aussi la page Facebook pour un euh, in informations. Oui, voilà, c'est la page Facebook de euh, la présence virtuelle de l'ambassade des États-Unis au Comores. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Merci beaucoup, encore une fois, Manouina. Merci à toute l'équipe qui euh, sont dans, derrière la caméra. Merci à vous qui nous avez suivis euh, jusqu'au bout. Mais euh, voilà, <rire> prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.